Alors euh, bonsoir tout le monde, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Je suis Jonathan Drapeau. Je suis avec mon co-animateur co Benoît Lafarier et Maëlle Sandabel. Comment ça va mon père Ça va numéro un. Il paraît que c'est yes. une première aujourd'hui. Yes. Un invité euh, très spécial. Ben oui c'est vraiment le fond en plus. Ben euh, euh, on a été contacté par quelqu'un de très très très spécial puis. Euh, on va aller leur rejoindre dans deux petites minutes, mais je veux simplement faire une parenthèse avec toi, mon oh, Ben. Toi tes es Est-ce que tu te souviens, Ben, euh, des, de la belle époque de la lutte où il y avait Edouard euh, Carpentier, euh, Lille-le-Duc, Lille-Vachon, Eddie euh, et, et Creechman, Abdul de Butcher euh, puis plein d'autres... Euh... Je m'en souviens, mais on n'était pas nus, mais je m'en souviens très bien non, On s'en est fait parler beaucoup. Oh, ouais, ça, Et puis, ça. Euh, il y a eu aussi des belles rivalités à l'époque. On se souvient des Leduc, les Vachons. Ah oui. Il y avait eu le grand Maurice Mauritimadoc Vachon. Exactement. Il y avait son frère aussi, son Paul. Mais, chers amateurs de lutte, est-ce que vous saviez que dans les Maritimes, il y avait un lutteur qui s'appelait Butcher Vachon euh, Wildman Butcher Vachon et puis euh, son prénom c'est euh, Roger Terrio. on va aller le rejoindre tout de suite euh, il est en ligne avec nous bonjour monsieur Terrio, comment allez-vous? oui, ça va très bien vous ça va très très bien, on est vraiment content honnêtement que vous ayez pris le temps de nous contacter euh, puis c'est vraiment le fond on a découvert quelqu'un de, de vraiment gentil, euh, aimable puis tout ça, puis en même temps ben on voulait en apprendre un petit peu plus sur cette personne-là. Oui, c'est ouais, ça. Puis c'est comme une découverte en même temps parce que euh, on connaît quand même bien notre lutte, mais on ne savait pas qu'il y avait eu un vachon dans les maritimes. Donc vous, euh, vous allez pouvoir euh, nous en parler davantage. Donc euh, Monsieur, euh, Monsieur Périot, comment euh, vous, euh, comment avez-vous euh, venu en, en, en tête dans le fond de devenir un lutteur professionnel? Bon, euh... Mon, mon idole, c'était Mad Dog Vachon. OK. Puis euh, Edouard Carpentier, puis Jean Ferret, venu à Tracadie, Nouveau-Brunswick. Oui, oui, oui. Puis euh, moi, j'avais 16 ans, j'avais 225 livres, costaud. il y en a un qui m'avait dit tu dois aller dans la lutte. Mais il euh, n'y avait pas de gymnase, pas de place <rire> pour pratiquer, seulement à Montréal ou Toronto. OK, fait OK. Donc là, euh, j'ai okay. été à 29 ans. J'ai euh, commencé à m'entraîner à Hamilton, Ontario okay. euh, par Nick DiCarlo. Okay, puis, et euh, lui, il m'appelait Frenchie ou... Duc. Il m'a appelé Frenchy le Duc. il voulait que j'étais dans les bons. OK, OK! Fait que j'ai fait à peu près une dizaine de combats dans les bons, mais jamais pas ça. Il y okay. a un arbitre de la WWF dans ce ouais. temps-là qui est venu et a dit il doit te shaver la tête et t'appeler Bulldog Vachon Okay. Passé pour le neveu à Mad Dog Vachon. OK. Mais quand j'arrivais dans les maritimes, il euh, y avait Bulldog Bob Brown. OK. Fait que là, le promoteur, Emile Dupré, dit on ne peut pas être appelé Bulldog. Il en a déjà un. Fait que là, il m'a appelé Butcher. Moi, j'ai mis WM Vachon. Mais euh, je ne pensais pas devenir euh, populaire, pis, euh, euh, surtout les maritimes. Pour les maritimes, moi, je suis un Vachon, un vrai, là. <rire> je ne suis, suis pas Roger Terriot, Seulement ça. quand j'allais ma place natale, qui est saint isidore Nouveau-Brunswick, Tracadie, À la même place que Viano, Gabriel Viano. Oui, Gabriel, hein. d'ailleurs, c'est ça. Ça pas, ah, ben, fait euh... que là, là, là, je luttais comme un bon. Fait que J'étais content que mon professeur m'avait montré comment être un bon. OK. Fait que là, je pouvais lutter dans les bons, puis euh, dans les mauvais, je faire les deux. Ça fait que tu viens. C'est comme n'importe quel métier. Exactement. Si tu peux faire plus que seulement le bon ou seulement le mauvais, euh, le promoteur va te garder parce que tu peux faire les deux. Oui, effectivement, effectivement. Donc, euh, oui, de... c'est ça. Vous, vous parliez d'Émile Dupré tout à l'heure, qui était le, le promoteur, le, le père de, du grand René Dupré qui a fait carrière à la WWE. Est-ce que c'était lui votre oui. entraîneur, monsieur Dupré? Non, c'est moi, c'était Nick de Carlo. J'ai appris ça à Montréal. Euh, il oui, il avait l'original Chi. C'est lui qui m'a pas mal drainé. Puis euh, Quand j'ai commencé à Montréal, c'était mon premier combat. Il y avait, avait barré le nom à Martel. Mon professeur disait « contre qui ce que je lutte ?»« Ah, il dit quelqu'un, somebody… » À la fin, j'ai entendu le monde, il criait, je ne sais pas, mais il était populaire, c'était Rick Martel. Fait que là, je voulais pas y aller. Je ne pas me mettre contre le champion, mon premier combat. Mais euh, j'ai bien, ben fait pour un gars comme ça ben. Puis après ça, il y, a, il y a eu les Kelly Twins, c'était deux, deux frères. Les Kelly Twins, euh, ils, ils sont fait tuer avec Adrien Adonis et le Bearman Man. Okay. Quand ils ont été lutter à Newfoundland. Les autres m'ont okay. pris pour euh, un bon bout de, euh, Je luttais contre les autres, puis euh, ils m'ont beaucoup aidé. Après ça... Ben, les, les maritimes, ben, il y avait Leo Burke, Bob Brown, Rip Rogers, Ron Starr, euh, Color Carl Crew, c'est lui qui a appelé pour moi à Émile Dupré. J'ai été wow. chanceux d'avoir du monde de même pour me montrer. Ah, c'est intéressant. Vous nous avez parlé juste avant, dans le fond, vous avez fait votre combat avec, euh, avec Ricky Martel. Pouvez-vous nous parler de, de cette euh, expérience avec lui Ouais ouais, c'était une bonne expérience. Moi, je ne savais pas que la lutte était un spectacle. C'était encore euh, ben green, appelait ça, ben vert. Ah oh, ouais. Euh, quand il m'a dit, allez-moi les cheveux, euh, moi, j'ai tiré les cheveux pour vrai là. C'est une coupe de chop dans le stade, pour vrai aussi là. Fait que là, <rire> mais euh, non, ça a bien été. Après ça, ça a été Tom Zing. Puis Tom me ah. disait que ça n'a pas été si bien avec. OK, OK. Ouais, parce que Martel, lui, il, il, il, il me disait, fais ça, fais ça. tu sais. Mais après ça, nous autres, on luttait euh, 120 combats par été. Alors, on commençait le 2 juin, pis on allait sur l'île de brasse Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis à tous les soirs. Wow. Et je pense que c'est ça qui manque dans la lutte présentement. C'est que les gars ne luttent pas assez souvent. C'est une fois par mois, deux fois par mois. C'est une autres, c'est un territoire. c'est tu T'es trois mois de temps avec les mêmes gars. Wow. Euh, tu deal avec le monde, il euh, y a beaucoup d'affaires. C'est euh, à la fin, le dernier mois, là, dans la chambre, là, euh, tu peux attendre une mouche flayée parce que les gars sont tous assis puis c'est bien calme. C'est plus comme euh, présentement. Là. Les gars sont obligés de donner des becs avant de commencer. <rire> <rire> <rire> <rire> je c'est plus comme dans notre temps, là. Non, non, Moi, j'appelle ouais. ça, j'appelle ça la lutte, puis j'appelle ça la vraie lutte. Ouais, ouais, comme ouais, nous autres, ouais. dans les maritimes, c'est la vraie lutte. Euh, tu m'as un coup de chasse à la tête, pendu euh, ici, euh, 11 points, 5 points, whatever. Euh, euh, tu formais ta gueule, puis euh, <rire> c'était le lendemain soir que tu donnais les reçus ou ça se réglait, mais une chose, tu ne broyais pas à personne. J'ai ah, euh, vu moi, Chi-Chi Crew, euh, le jeune, il a donné des chops, là. Mm -hmm. puis, euh, puis, puis le gars venu, dit, Chi-Chi, tu puis, euh, les chops à soir? Euh, l'autre a dit, oui, oui. Il hey, l'a choppé 50, 60 fois. <rire> oh, tu sais je veux dire? Ouais, Tu dis pas un mot, là. Ah non, c'est ça, Seigneur Dieu. C'est le euh, Cuban Assassin, hein, Des matchs à coups de euh, chaise. Mais, euh, tu es là-dedans, puis moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai été chanceux. Moi, j'avais un autre métier euh, avec okay. ça le métier oui. de monteur de structure d'acier. OK. Puis, euh, c'est c'est pas comme les autres qui gagnent leur vie là-dedans, là, c'est sérieux pour les autres. Là. Et que tu, tu as une famille à, paye, à payer, puis à des enfants, puis tout ça, puis qu'ils envoient de l'argent chez eux, tu sais, là. C'est pas, il euh, faut que tu le veux, puis que tu le fasses. S'ils pensent que, le monde, que tout le monde devient riche là-dedans, là, ce n'est pas, pas vrai. Ça, non, là. non, vraiment pas. Non, euh, non, non, Vous avez parlé qu'à à une certaine époque, dans le fond, euh, c'était très coriace. Euh... Oui, justement, M. Thierry, on aimerait savoir euh, lequel de vos adversaires dans votre illustre carrière fut le plus coriace? Euh, le plus coriace, c'est le Cuban Assassin. Cuban Assassin. Le, plus stiff, le plus stiff pour les troupes, c'est euh, Robert Rancourt, Sonny Warcloud. Oui, oui, la grande oh, oui. ouais, Sunny War Cloud. Oui, Sunny War Cloud, je vais te dire, les chops à Sunny World euh, Cloud, c'est assez solide. C'est assez sévère, on va dire. Euh, non, non, euh, Sunny, moi, j'ai lutté euh, 35 combats avec, wow, à tous wow. les soirs. Il ne <rire> <Puis on rire> fallait, fallait, fallait pas finir avant 25 minutes. On était à la semi-finale, puis il y avait seulement 4 combats, puis il euh, annonçait à tous les 5 minutes. Mais... On, a, on virait la place à en l'envers. Quand que Sony faisait sa danse d'Indien, ça capotait dans la place. Que vous, je bien Là, bien <rire> là, j'en oui. Cette époque-là, vous étiez le vilain parce que Sony, euh, vilain, c'était un peu difficile. Là, ouais, il était fait ce que se mangeait avec un personnage. Oui, puis euh, c'est pas ça. Le vilain, le monde pense que tu sais pas lutter. Comprenez? Comme nous autres, dans mon temps, là. C'est moi qui menais le match. C'est moi qui disais à l'autre quoi faire, disais à l'arbitre quoi faire, puis ils n'ont pas le choix d'écouter. Parce qu'ils n'écoutent pas, le promoteur, il garde le match. Ouais, ouais. Là, si le gars n'a pas écouté, il va, il va arriver dans la chambre, là, le promoteur va aller à lui, il va dire Boutchou, t'as-tu dit de faire ça? Okay. Mm -hmm. Boutchou, t'as pas dit de faire ça, hein? Là, euh, tu sais, mais là, il va y tomber dans la face, puis, euh, tu sais. Oh. Ah ouais, mais. Euh, c'est plus comme... C'est le... Euh, il pense que le mauvais, il ne sait pas lutter à cause qu'il ne fait pas des belles moves puis qu'il ne fait pas des belles affaires. Mais ouais, c'est ouais. tout, tout dans, dans le show. C'est pour ça que je suis le mauvais dans la lutte. Mais le problème aussi, tout le monde se ressemble à C'est tout des gros bodybuilders puis on dirait... Ou c'est des tout-petits. Il n'y a plus... Euh, euh, les lutteurs avec une bedenne, un petit là, puis le doué à la face, là. Le tu sais, tu suis, c'est le mauvais, lui, là, On est en que <rire> l'autre, les deux, là, tu sais, Si tu ne vas pas souvent à la lutte, là, ben, tu ne sais pas euh, c'est qui qui est le bon ou le mauvais, là-dedans, là. là. tu oui. à côté au gars qui va souvent, là. Tu sais? Oui. Mais, euh, comme moi, automatiquement, c'était. Il euh, n'y a pas de misère à voir plus le monde. Ben, c'était le même monde qu'on allait, là, à Moncton, Fredericton. Saint -Jean. à tous les semaines, c'est le même monde. Ça fait faut que tu changes ton combat, là. Exact. Il ne faut pas faire le même combat semaine après semaine. Non, non, non, tout à fait. Non, non, fait. ça fait que... Et puis souvent, tu travailles avec le même gars aussi. <rire> Travailler deux semaines avec le même gars, puis là, après ça, euh, OK, avec un autre gars, tu peux faire un autre genre de match, mais avec le même gars, il ne faut pas... il faut que tu fasses d'autres choses. Mm -hmm. Tu sais? Puis euh, moi, j'étais... Un... Imprévu, il me faisait haïr, mais si je n'étais pas là, il, le monde n'aimait pas ça. Là. Vous comprenez? Là? Ben oui, je comprends très bien. Que, si je n'étais pas là, il demandait à l'arbitre ce qu'elle le butcher. On le voit à la TV, mais on ne le voit pas au show. <rire> non, non, mais une année, moi j'avais un business de monteur de structure. Oh, oui, je n'avais pas le temps d'aller. J'allais au, au, à la TV. OK. Et là, le monde, euh, l'orbite me disait « le monde demande pour toi » et ça, mais euh, cette année-là, je ne pouvais pas aller. J'allais juste pour la télé. C'est comme le combo que j'ai fait, puis je chiolais à la fin, à la fin, là. Euh, que je chiale, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Là. Non, je ne l'ai pas vu la vidéo. Alors, ouais, cette année-là, euh, je ne pas bien bien, mais là, je m'ai servi de ça pour euh, euh, dire que je voulais avoir des, des matchs de championnat je ne restais pas dans le Grand Prix comme ça, avec euh, des, des, sur le bas de la carte. Tu sais, là, puis des affaires de main. Au moins, ça donnait une excuse à mes, euh, mes femmes. Malgré que j'étais haï, j'avais des femmes pareilles, là. <rire> ben oui, <c> <rire> oui monsieur Thériault. Ouais. En fin de semaine dernière, mon ami, Joana, mon ami Jonathan m'a envoyé un, un combat que vous avez fait contre Nelson Le Youth. Nelson, le trappeur, connu sous le nom de Brick Crawford. Oh, oui, oui, euh, oui. Comment était-il comme adversaire? C'est Bob Crawford. Ouais, oui, c'est ça. Oui, dans ce temps-là, moi, temps moi j'étais nouveau. Euh, c'est en 87, la première année que j'étais dans les Maritimes. Oui. Puis, euh, c'est un con, euh, comme. Euh, J'ai trouvé qu'il n'a il, il il a pas, pas pris de match, tu comprends? Hein? Je n'ai pas donné grand-chose. Dans ce match-là, ouais, hein. tu sais, dans le combat, il faut que tu le ouais, prennes. Il faut que tu le prennes ouais. quand tu veux. S'il laisse tout l'autre faire, il va tout prendre. Fait que, euh, faut que tu te coupe, coupes, puis tu prends. Puis là, ben, des fois, ça devient stiff. Parce que l'autre, il veut pas donner, le Il veut ben Mais moi, dans le temps, euh, je comprenais pas ça, là. J'étais pas euh, assez d'expérience pour. Euh, tu sais, j'aurais pu faire être euh, euh, Crawford, euh, Mayu, comme il faut un peu plus. Tu comprends, là? C'est sûr. Mais ben, moi, moi j'étais là pour pour monter. Si le gars n'est pas là pour prendre parce tu sais, comme la porte est ouverte pour sortir, si tu ne pas, pas, oh, ben, c'est c'est à la En gros, il a fait votre faire-valoir, en gros. C'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça. ça. Puis dans ce temps-là, ben, moi, euh, tu sais, euh, je ne voulais rien savoir non plus, là. Okay. Puis à cette époque-là, ben, il fallait vraiment, tu sais, il fallait que tu fasses ta place, tu sais. Ben oui, ben C'est ça. Hein, c'est comme Karl Coop m'a dit, si, si, si l'autre est là il hésite de pas prendre la place, c'est trop du bon. Ouais, c'est ça, il faut vraiment faire sa place. Là, vous nous avez parlé dans le fond que vous vous êtes promené pas mal dans les territoires, euh, dans les maritimes, tout ça. J'imagine que vous avez fait un peu... Euh, là, vous nous avez parlé euh, juste avant d'Adrian Adonis. Donc, j'imagine qu'Adrian Adonis vous a fait promener un peu peut-être aux États-Unis. Non, non, non c'est juste qu'il était dans l'accident avec les, les Twins. Okay, ok, ok, ok. 88 juillet, 88 ben, Ouais, Oui, il avait été lutté à, à Terre-Neuve. Ok, ok. Et puis, euh, c'est ça, ça sent ben, que... Ben, ben, les autres, les autres m'ont beaucoup aidé. Avant, j'ai commencé dans les maritimes. Ok. Et après ça, j'ai été, été avec euh, Ron Star à Pensico. Là. Ok. Puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Yokozuna. Oui. Ben oui. Ok. Ben, lui, avant, il était Kokina. Oui. Okay. Okay. C'est le garçon à Sika, le frère à Fatou, puis Samou. OK, mais ben moi, j'avais connu Samou -Mont à Montréal. Oh. Fait que là, oh. euh, Ron Star m'appelle, c'est le, le Ron Star, les à Fire Rays, les Fait que là, Ron Star, il vient avec moi, il vient m'aider, il a fait A 4 gars, puis ça, c'était à, à Pensacola, Floride. Oui, euh, moi, je lui ai dit, je vais aller pour deux mois. Là, mais pas plus il dit, euh, c'est huit semaines. Bon. Là, un été, après quatre, cinq semaines, là, ben les les les, Uruzuna, ben les autres, là, ils ont tout épeuré les autres. Fait que là, cinq semaines, il restait un mois de nouveau. Là. Parce que là, le Renfra, la promotion, on les a repris de nouveau, mais il restait Fatou. Okay. Fatou, on était un show dimanche après midi à Pensicola, Floride, puis... Euh, lui, euh, Yokozuna, là, il était coquina, il était 450 livres dans le temps. Ouais, ouais. Il me passait ses pieds chaque bout de la face, dans la chambre. <rire> puis là, il disait d'après job à mon frère. là, moi, je m'élevais et je lui ai dit, euh, c'est pas moi qui a pris à job à ton frère. Ton frère, il s'est fait plaire, c'est pas, pas de ma faute à moi. Ouais, ouais. Moi, le livre, le cite pour huit semaines. Puis euh, ça cinq semaines de fête. Il me reste trois semaines. Puis je m'attends de les faire. Mais il a été chanceux, euh, Samou, je l'avais connu à Montréal. OK. Puis c'est ça son frère. Fait que Samou s'est levé, puis il a dit, euh, quand j'étais à Montréal pour un an et demi, il dit, j'ai pris le emploi, la job d'un gars de par là. Ouais. On l'a dit. Fait que là, le, le, le coucou, il a, s'est calmé, là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, euh, j'ai pensé, si, euh, si lui, il saute sur moi, les deux autres vont sauter, le père et le frère aussi, là. Ah, fait. Fait C'est des shots de même, mais dans ce temps-là, on dirait que je n'étais pas plus heureux ben Je dirais que tu, tu, tu viens que as un, je as pas une confiance ou autre chose, mais pas pour euh, me vanter, mais j'ai eu peur un peu, mais euh, tu sais, à la fin, tout des, des shots de même. Là. Puis euh, là-bas, -bas, là j'étais champion, euh, brass knuckle champion, gablon Le Canadian oui, brass knuckle champion. C'est ouais, euh, un co-américain, euh, je sais qu'Abdoula euh, de puis J'ai eu, eu six, euh, six combats. pour les champions des États-Unis. C'est nous autres qui avaient la belle dans ce temps-là. OK. J'ai eu euh, contre M. Olympia. Il a été le après même. pour la WWF, oui, mais lui, mais c'était lui champion voilà. des États-Unis. Mais ça, vous puis nous parlez le territoire des Van Ericks ça là, La WC, Non. W. Non, Floride, ça c'est Mobile Alabama, Floride, Birmingham, ces euh, okay. places là, là. C'est pas le même bout. Parce que je sais qu en ont fait au Texas aussi, c'est pour ça. Ouais, ben le Texas, c'est l'autre bout. Le Pensco-là, c'est le commencement de la Floride. Il y a l'Alabama. Puis là, la Floride comment. OK. Texas, ça, c'est rien. Mais euh, C'est ça, J'ai fait deux mois lors, là, là. Une autre place, il y avait les Rock'n'Roll Express. Yes. Ouais, je veux dire qu'il euh, y avait du monde, puis euh, c'était des beaux shows. Ah, j'imagine, là, avec les ouais, quand ils... les rockers sont partis, ben, hein, ça a baissé. Ah, j'imagine. Ah, ils étaient étaient populaires, les deux... les deux rockers, les petits, là. Gibson, puis l'autre, là. Oui. Oui, oui. Il, il, il a habité avec ouais. Pierre Carmolette aussi, là. Oui. Ben bah, oui, il est venu des maritimes. Puis, euh, euh, je ne sais pas si je dirais ça à cette heure, hein, mais dans le temps, on un contre un. Puis là, il, il disait, oh, on va faire ci, on va faire ça, petit, petit, petit. Puis là, j'ai dit, tu vas me former ta gueule, là, tu vas m'écouter. <rire> puis là, le Q est <rire> Puis là, est la scène avenue, là, puis il a dit, écoute là Puis là, on a eu un match, euh, euh, la chaleur, la heat qu'il appelle, incroyable. Ouais, ouais. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ah ouais. Mais là, là c'est un ami avec, je suis content, sa que euh, euh, euh, con. Ça marche, ça marche. Moi, j'ai moi, fait deux ou trois ans que, là, il y a, <rire> a eu des photos. Je disais, c'était trop beau. Il n'y pas de photos de même. Il y des photos de... C'est que je tente, tu comprends, là? Ben oui, ben oui. C'est ça. Oui, voilà, le bout est perdu, là. Yes. Je il euh... est perdu, euh, ben nous, on vous entend encore. En fait, euh, ça va sûrement revenir, mais euh, en gros, euh, ben ça fait déjà okay. comme un. Ah, parfait, super. Okay. Donc, euh, ça fait déjà un bon euh, 22 minutes qu'on est avec vous. En fait, euh, juste en terminant, dans le fond, euh, comme à l'habitude, mon collègue Benoît, aka Nastradaben, parce que dans le fond, euh, ça vient de Nastradamus, puis à chaque fin d'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on prédit euh, l'avenir de nos invités. Donc, je laisse la parole à mon collègue ben, OK, oui, donc... OK. Bien, M. premièrement, merci beaucoup de l'entrevue. Ce fut euh, agréable plaisir. Plaisir, Et, euh, plaisir pour ouais. moi aussi. Euh. Oui, oui. Ben, je vous prédis de la santé, mon cher monsieur. Vous allez avoir de la santé pendant plusieurs années encore. Yes. Oh, je pas bien. Euh, euh, j'ai arrêté euh, la boisson, ça fait 38 mois. Wow! <coughs> puis j'ai arrêté wow. euh, les gâteries, les gâteaux, puis. Euh, <rire> C'est des là euh, D'après moi, euh, ça va bien aller pour un autre 10 ans. On vous le souhaite bien, en tout cas. Si j'ai compris, euh, vous êtes encore. Vous prenez encore des bookings pour faire de la lutte, là, si je comprends Je n'ai pas pris encore. Je suis supposé d'y aller à l'île du Prince-Éloire. Avec okay. euh, Cowboy Mike Hughes. OK. Euh, j'ai ouais, été bon. l'autre fois. puis euh, ouais, Cowboy Mike Hughes, il, il était là quand il a commencé. Euh, euh, moi, les premières années qui ont commencé. Là. OK. Puis, euh, j'ai tout le temps été ami avec. Puis là, il se coule en faire un au mois de. au printemps. Là. Okay. Mais là, j'aimerais te pogner euh, des places à Québec. Moi, je ne connais pas là, les promotions. Il y a le FM, là, de. Saint Alors, Saint là, il y a la FML, il y a la, il y a la IWS, il y a euh, la nouvelle fédération, la QCW à Québec aussi qui ouvre ses portes. Il y a aussi euh, votre ami Gabriel Viennaud qui ouvre euh, sa fédération, la, euh, oui, oui, la fédération. Oui, oui, oui. oui je vais appeler pour lui et il dit que le premier show est tout bouclé. Ça se peut, ça se peut. Je vais demander pour le deuxième, s'il ouais. peut mettre pour le deuxième show. Yes. Pis, euh, il n'est pas euh, là-dessus, là. Il est très très occupé, Gabriel. Ah oh, non, c'est ça là, mais euh, oui, j'aimerais de, de là, je vais va faire un autre gamic de, de vraiment Wildman. Oui, oui, oui. Je vais tout mettre ça noir, puis euh... <rire> j'ai une peau de chevreux que je m'ai achetée, là. Okay. Puis euh, je vais je, je faire un monsieur comme un wild man. Hein. Je vais faire une vidéo là, que je saute dans le bois. C'est qui ça, ça c'est bouture? butcher. Puis était parti, ça fait 20 ans qu'il était dans le bois. Il <rire> saute comme un animal, tu comprends? Là? Avec ma peau de du le dos. J'ai une chaîne, puis... Euh, on va passer les affaires. On va, voir ses affaires. Le on va voir ses affaires, ben le... le, le et moi, je m'ai vu assez faire peur au monde que le monde ne criait pas après moi. <rire> j'ai obligé de moins faire peur que qu'il crie après moi. <rire> C'est vrai, là. Ah, oh, vrai. Euh, là, là, là. Puis euh, aussi, euh, un exemple, hein. j'ai euh, vu, vous connaissez euh, Joe Legend. Oui oui, De, oui, oui, oui. Okay, il est en Germany à ce heure. Oui. Ben lui, il est venu avec Chichikru, puis il était là neuf ans. Okay. Il se battait pour la belle pour 25 minutes tous les soirs. Deux beaux lutteurs. Beaux combats. Mais moi, j'étais avant, les autres. Puis, okay. euh, le, je faisais pour garder la chaleur pour les autres. OK. Puis là, ils ne il comprenaient pas ça. J'ai dit, dit, oh good heat, good heat. Tu sais, il veut dire, mais, je lui ai dit, euh, j'aurais pu en avoir plus, mais j'en garde pour vous autres. Ah, ben, il dit, non, non, non, non, vous tuez casse-toi pas la tête, fais ce que tu veux. Non, on va avoir notre i. Ah, OK. Fait que le lendemain, on était de ça à l'envers, moi-là. Ça a pris 11 minutes dans deux combo, avant que le monde commençait à crier. Pas qu'il ne faisait pas un bon combat, mais il n'y il avait plus de voix à force qu'il criait après moi. Le monde. C'est là que je les ai montré qu ce que c'était. Mais quel personnage! Puis, puis, puis, puis une promotion, quoi. là. Une promotion comme Hulk Hogan, là, Ben, c'est tous les autres gars qui l'ont mis en Hogan. Ah, tout à fait. Vous tout à fait. Là, comme une promotion, là. Et tout était basé sur lui. Puis tout était après lui. Puis tous les gars travaillaient pour lui, là. Ah, ben oui. C'est ça oui. que. Si tu ne peux pas faire une promotion, comme nous avons des promotions de maritime, il faut qu'on fasse le combat que l'autre garde bien aussi. Exact. Fait que moi, si je parle bien un combat, je prenais 75 du match. Puis si je, je gagnais le combat, je donnais 75 du match à l'autre. comprenez? comprenez? Oui. Ouais. Pour euh, que l'autre garde bien aussi. C'est ça, exactement. Parce que sans ça, je m'envoie là et je le bats, il n'y a aucun intérêt. Là. Non, non, tout à fait, tout à fait. Puis si, les, les gens là, ils ne comprendront jamais si qui ne pensent pas que ce n'est pas une pièce de taillard. Non, non, non, c'est ça. Le ring, c'est une bon. pièce de taillard. C'est ça. Les gars ça. peuvent faire tous les moves qu'ils veulent, mais s'ils ne savent pas faire le taillard, ça donne un C'est exactement ça. Dans, dans, dans ma carrière, là, y a-t-il d'autres questions là? Moi, je parle tout le temps, moi là. <rire> Il n'y a pas de problème. <rire> ben non, mais je pense qu'on a fait le tour honnêtement. C'était vraiment super, euh, super le fun de vous avoir. <rire> On avez appris un paquet de belles choses. Euh, à propos de votre carrière, à propos de euh, un peu tout ce qui se passe à l'interne, à l'externe de la lutte. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, Maintenant, Vous avez été très, très généreux de votre temps. Pas et de problème. Euh, si vous pouvez parler des promotions, euh, laissez mon, euh, le mot. Ah oui, il n'y a pas de problème. Euh, je ne vais pas là, euh, faire honte à personne, faire honte à moi-même. Ah, Il n'y a pas de problème. <rire> Alors, aussi, si... Et aussi, je peux aider beaucoup euh, à faire des combats. Il oui, oui, oui je peux prendre, je peux prendre deux lutteurs dans le. Puis il a de faire un match de 20 minutes, mettons, 15 minutes, je sais pas. Euh, je peux tout lui dire, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, jusqu'au, jusqu'à la fin. j'ai si, fait ça déjà, j'ai montré à beaucoup de gars dans les maritimes. Les ouais. derniers cinq ans, là, Dupré, là, moi, je m'appelais le Green Bull Broker. Parce qu'il me donnait tous les nouveaux. Okay. Puis là, je les avais deux semaines, trois semaines. Puis après ça, les autres, ils pouvaient un match. Comprenez? Et il y avait une telle Le prendre... gars je vais montrer, il pourrait prendre après ça pour montrer à l'autre. Parfait ça. Hein? Super. Non, mais merci beaucoup pour votre temps. Euh, on vous embrasse. Puis, euh... puis Moi aussi, monsieur. Je vous remercie. C'était très gentil de votre part. Puis euh, si que vous, avez, vous allez attendre au Québec, euh, moi, mon, mon cri, c'est au bout. Parfait. Quand vous allez attendre au bout, vous pouvez le faire bout. <rire> <rire> vous passez encore, c'est très gentil. Puis ouais. euh, vous êtes à Québec, vous? Oui, c'est ça. Ouais, on est québec, à lévis, Québec. Québec, Québec, là. québec lévis c'est ça. OK, pas loin de chez nous, là. Moi, je suis arrivé à du loup, Saint-Édan. C'est deux heures.